Qu'est-ce que Source de Confiance C'est une, une extension que l'on peut installer en deux clics dans son navigateur. Euh, donc On utilise Chrome, Firefox ou Edge. Euh, dans, dans ces trois cas, on peut aller sur sourcedeconfiance.fr et installer une extension de navigateur. Qu'est-ce qu'elle fait cette extension euh, Elle a été lancée pendant le premier confinement en avril 2020 avec le soutien de la Banque Française Mutualiste que nous pouvons saluer à nouveau avec le but dans cette période particulière de, euh, de faciliter l'accès à l'information officielle sur le web et de promouvoir la confiance dans les sources du secteur public comme référence de l'accès aux services et aux droits. Donc, Comment est-ce que ça fonctionne concrètement Une fois que l'extension est installée, on peut continuer à utiliser son moteur de recherche quotidien et habituel, qu'il s'agisse de Google, de Quant ou de Bing. Euh, et donc les, les résultats de la recherche sont ceux de votre moteur de recherche habituel. Mais lorsque l'extension détecte que certains résultats proviennent de sources de confiance, c'est-à-dire plus précisément de sites du secteur public, des plateformes institutionnelles nationales jusqu'au site des collectivités locales en passant par les sources universitaires, alors ces résultats deviennent facilement identifiables avec l'ajout d'une coche verte, donc ce marqueur vert que vous pouvez voir ici sur la capture d'écran. Euh, et euh, la deuxième chose que fait cette extension, c'est que s'il si y a bien euh, au moins un résultat de confiance sur la page, il va être remonté le plus haut possible dans la page pour qu'il soit immédiatement accessible euh, pour l'utilisateur qui euh, a souhaité personnaliser son navigateur pour, euh, pour vraiment identifier rapidement la parole publique dans les résultats de recherche. En un an, euh, l'outil a connu de nombreuses évolutions, euh, ce sont donc les sources de plus de 60 000 sites qui sont référencés. L'extension est utilisée par une centaine de collectivités aujourd'hui avec plus de 3 millions de résultats traités chaque mois. Et depuis février 2021, ceux qui étaient présents à la cérémonie euh, virtuelle de remise du label euh, en ont entendu parler, donc il y a une version 2.0 entièrement réécrite euh, qui permet d'ajouter, d'insérer un onglet source de confiance euh, dans son moteur de recherche tout comme on a un onglet images, vidéos, actualités, etc. Ici, il y a un onglet supplémentaire qui permet de regrouper uniquement les résultats officiels et publics sans avoir à visiter les pages 2, 3, 4, etc. de son moteur de recherche puisque chacun sait que ce n'est pas une pratique si usuelle au quotidien pour bon nombre d'internautes. Voilà, ici, on insère cette simplicité dans le quotidien avec ses sources publiques. Euh, Aujourd'hui, euh, les, euh, les collectivités qui sont volontaires peuvent tester euh, de nouvelles fonctionnalités pro, euh, et donc euh, on travaille notamment donc, avec la ville de Lisieux en Normandie dans le cadre du partenariat avec le SNDGCT, euh, avec le Conseil départemental de Haute-Garonne, ou encore des territoires d'excellence numérique qui ont été euh, labellisés 5 et territoires d'excellence numérique euh, cette année, comme Beauvais, comme Partenay-Gatine. Donc voilà, l'aventure commence pour, pour enrichir encore les fonctionnalités de cette extension. Et donc il s'agit d'apporter dans l'interface l'enrichissement de résultats. On peut voir ici par exemple dans le module référence des téléchargements directs de PDF, des, des indications sur les codes d'où proviennent les textes de loi de légifrance, etc. Donc, plus d'informations à portée de main dès la page de résultats. Et il s'agit aussi de spécialiser la recherche pour trouver spécifiquement, par exemple, les références légales nationales ou aussi les coordonnées dans les annuaires des services publics et encore une veille spécialisée de l'actualité du secteur public. Je pourrais, avec beaucoup d'enthousiasme, vous parler longuement de tout ça, mais je vous propose plutôt d'aller sur sourcesdeconfiance.fr où vous pouvez demander à participer euh, à la bêta privée réservée aux agents élus des collectivités euh, ou à participer à des webinaires pour que l'outil vous soit présenté euh, plus en détail. Euh, voilà, ils ont hâte de vous recevoir.